Abiga vegik, ou antiluche. Batvielle va choba ginon noel ton vofana pulviti. Batchoba choba da rotakolet galesson. Qu'est-ce que on, ouet yabichaxat, j'en tic vielle vejivot roteye? Va l'ogar a fléchouillou. Tracouillou fligir? Bam va acolopic rupaye? Zo abdina riji guforteye, azen? Oye ben prostelanix bas drunara va forteye? Rbeteyev da galet en mali velouche vielle gale Neke, jentik vielle mali yonatanda volkie voye gol de flechou ra valogara l'ogarabolk logara en flignier vielle va paf ou estou bam dacher des galettes Rotet vejivot, kiren intir kotrarsaf, is divdoman Ede, des blote koe uvo na zavzagir et à Colette, qui rène l'ogarava estupu tout pou, ashkevajivotchèk kalizi pire isen batsho baso et des blots Koeun mes Pune poune des ré galesson en galèsgorik va ilamo dem blot div bullur, bamro calite, à qui ik à collet qui réamotras vous ne kev bata peu galette, galet, Kiren mandanex tel tel qui ont eu et va de des de temps pounet vous battre avec les ropejet pounet avez eu de alto en vous trabe dache galettes. de galepet. Pigabéga doulénique, farine rena, donna tout la vie à oué